Ah. C'est bien les interdits. C'est quelque chose que l'on apprécie tous, je pense. Braver un interdit, c'est l'une des choses les plus satisfaisantes, je pense, malheureusement, que l'être humain puisse accomplir dans sa vie, parce que ça permet des fois de faire des belles découvertes, des fois simplement de se sentir une petite montée d'adrénaline, et le cinéma est un bon moyen de se tester là-dessus, donc on va parler de cinq films qui ont été interdits. Il est bon de préciser qu'interdit veut dire qu'à un moment, le film a été sanctionné dans certains pays. Et donc que du coup, le long métrage en question n'a pas eu le droit à la meilleure sortie possible, que ce soit parce que le regard de la censure a fait que le long métrage n'a pas été accepté, que ce soit par la thématique que le long métrage a choisi d'évoquer, que ce soit par la forme qu'avait le film aussi, parce qu'il est bon de rappeler qu'il y a certains films qui, par une forme extrêmement irrévérencieuse et extrêmement audacieuse, a réussi à bafouer pas mal de préceptes ou simplement d'idéaux de certaines sociétés qui font que ça n'est pas possible de passer un film comme ça. Ou parfois c'est peut-être simplement par euh, le geste. Le geste cinématographique ou la pensée d'un auteur qui a fait que le long métrage en question, bah, c'était pas imaginable qu'il puisse sortir dans les salles. Donc du coup, on va parler de 5 films interdits. Ça va être pour certains des longs métrages que vous connaissez. J'espère vous faire découvrir quand même quelques petits trucs ou en tout cas quelques petits interdits autour de ces films. Mais ne perdons donc pas plus de temps et passons au premier. Le premier dont je vais vous parler, c'est le Saint-Père des films controversés, des films interdits. C'est le long métrage, quand on évoque l'idée que le film n'a pas eu le droit à la meilleure sortie possible, c'est à lui qu'on pense tout de suite. C'est Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato qui est clairement considéré comme l'un des films les plus violents de l'histoire du cinéma, un des films les plus insoutenables, longtemps interdit aux moins de 18 ans en France, seulement depuis quelques années sa réédition en blu et en édition spéciale par le distributeur, réhabilité avec un interdit au moins de 16 ans, mais mine de rien, dites-vous qu'à l'époque, lorsqu'il est sorti, 1980, le film a été interdit dans 19 pays. Ce qui, si je ne me plante pas, reste un record. Hein. C'est quand même l'un des films qui a eu le droit à le plus d'interdiction dans le monde. Et en même temps, au vu du film, euh, tu m'étonnes. Parce que, c'est bon de le dire, mais donc, interdiction dans 19 pays. Le réalisateur a eu deux procès au cul. Le premier, parce que son film était trop violent. Et le deuxième, soi-disant, parce qu'il avait buté ses acteurs. Parce que les gens, y croyaient dur comme fer qu'il avait vraiment buté ses acteurs, vu la crédibilité du long-métrage. Il est bon de préciser que selon la légende, Ruggero Deodato aura attendu le dernier jour du procès en question pour ramener les acteurs sur le devant de la scène et dire « Regardez, ils sont vivants !» Ce qui a fait que bah, tout s'est écroulé et que le procès n'avait plus vraiment de sens. Bon, après, ça reste de la légende. Hein. Moi, j'y crois moyen de me dire que le mec a été capable de pousser le vice jusqu'à être sur le point quasiment d'être foutu en tôle et qu'au dernier moment, il a sorti les acteurs en mode « Hé hé, ça fait de la promo !» J'y crois pas trop et sans... Ajouter le nombre incalculable de polémiques que le long métrage a sur le cul. Il vous suffit juste d'aller voir les commentaires de la vidéo que j'ai faite sur Cannibal Holocaust il y a maintenant plus de 5 ans, si je ne me plante pas. Euh, Ou du coup, en dessous, il bah, y a plein de gens qui ont le même reproche. C'est le fait que pour le long métrage, il bah, y a des tortues qui ont réellement été butées et dont le cadavre est à l'écran. Ce qui est bien évidemment très moyen, ce qui ne serait jamais envisageable aujourd'hui. Mais clairement, ouais, ça fait partie des images chocs que le long métrage porte et ça fait partie des raisons pour lesquelles même encore aujourd'hui le film fait polémique le film titille la curiosité en même temps qu'il terrorise et Dieu sait que le long métrage est rempli de scènes chocs qui encore aujourd'hui me font comprendre pourquoi potentiellement en 1980 il a été interdit dans 19 mai c'est plutôt justifié le deuxième long métrage dont on va parler la série en elle-même aime se jouer de l'actualité Aime être polémique, être controversé, euh, se, se jouer justement d'à quel point l'humain peut être sensible sur n'importe quel sujet. Donc il n'était pas étonnant que le long métrage en question, euh, développé par les deux créateurs de la série, Trey Parker et Matt Stone, boss soit interdit dans 16 pays, hein, parce que clairement, bah, South Park le film, c'était voulu pour que ce soit comme ça. Que ce soit par le nombre incalculable de gros mots, que ce soit par le côté très controversé de certaines scènes, notamment Satan qui couche avec Saddam Hussein. À partir de là, je pense qu'il est difficile de faire plus tendancieux que ce genre d'imagerie ou que ce soit tout simplement des jeunes enfants qui vont au cinéma pour voir deux mecs se péter au nez euh, et potentiellement se euh, faire mal derrière. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais je, je, je mentionnerai simplement que Georges Clooney euh, fait un petit caméo vocal et que c'est Plutôt, plutôt bien senti. Mais clairement, on est sur le film qui voulait être polémique. On est sur un long métrage où Stone et Parker, à aucun moment, ils se sont dit « Non, mais il faut qu'on soit gentil, il faut qu'on puisse sortir dans le nombre de salles qu'on a envie. » Non, non, les mecs se sont dit « Tant pis, on sait très bien qu'on va avoir des interdictions, mais on va se lâcher. » Du coup, ça donne lieu à ce long métrage qui, encore aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité. Pour certains spectateurs, c'est une tuerie, c'est une pépite, c'est un film culte. C'est le cas pour moi, personnellement, c'est un film occulte. Mais pour d'autres, c'est juste un film excessif, euh, pas drôle, violent, euh, gratuitement, qui plus est, euh, tendancieux, euh, assez malsain, euh, qui est très vulgaire. Enfin bref, on est sur l'exemple type du long métrage qui divise parce que il est extrême. Pas forcément extrême dans son imagerie, mais extrême dans ce qu'il cherche à développer, dans ce qu'il raconte de la société, dans ce qu'il montre de ses différents personnages, entre guillemets. Mais c'est ça, en fait, qui fait un peu la force de ce long métrage c'est qu'on est exactement sur l'archétype parfait du film qui veut être tendancier avec le spectateur, qui veut le bousculer. Et peut-être que ça le fait de manière un peu brusque, mais on va pas se mentir, ça fonctionne. Et ça mourir bon de rire. Le troisième film dont on va parler, alors j'ai un petit peu découvert son histoire parce que moi, dans ma tête, il avait eu une sortie classique. Mais il s'est avéré que non, parce que le film n'a eu droit, alors si j'ai bien compris son histoire, qu'à une sortie internationale dans une version acceptable en 2001. Sachant que le film date des années 80. A partir de là, il y a réellement une question à se poser. Mais en tout cas, il s'agit d'Evil Dead de Sam Raimi. Et oui, même moi j'y croyais pas, parce que honnêtement, Evil Dead, c'est pas non plus le film le plus hardcore du monde. Et il y a quelques scènes un poil tendancieuses, notamment je pense à une où une jeune fille se retrouve coincée dans un arbuste, mais ça a valu quand même au film d'être interdit dans 8 pays dans le monde. Ce qui ne rien, est quand même un joli petit lot de pays. Mais en tout cas voilà, et le film donc a cette histoire assez étrange, où il a traîné sur le marché noir pendant un bon petit paquet de temps, c'est comme ça qu'il s'est fait une petite légende, et ça n'est qu'en 2001 donc qu'il a eu le droit à une sortie dans le monde, dans une version acceptable. Alors j'aimerais beaucoup voir cette version acceptable, personnellement. Parce que moi je connais la version définitive du film, ça est voulu par Sam Raimi, qui est clairement un, un petit bijou, c'est un grand moment de cinéma. Mais du coup j'aimerais bien voir cette version acceptable. J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont enlevé pour que ça soit acceptable. Parce que dans ce cas-là, je pense qu'il y a beaucoup de films où j'aimerais voir les versions acceptables. Genre, vous savez la version acceptable de euh, Le secret d'Obro Bike Mountain validée euh, par le gouvernement italien où il n'y a pas du tout de partie sur les homosexuels où c'est juste deux mecs qui vont élever des moutons dans, dans la pampa et qui ont des problèmes de couple à la fin. Et tu sais pas pourquoi ils ont des problèmes de couple, mais ils ont des problèmes de couple. J'aimerais beaucoup voir cette version-là aussi. Mais en tout cas, c'est toujours bizarre de se dire que des films comme ça, qui aujourd'hui ne semblent pas si violents par rapport à d'autres, voilà, on a tous un exemple en tête, mais c'est difficile de se dire que ces films sont sortis dans une version que certains ont jugé acceptable. Et on se demande ce qu'il y a dans ces guillemets. Ce qu'il y a dans ce, cette version jugée comme ça peut passer en salle, là il n'y a pas de souci. J'aimerais bien voir une version acceptable de The Sadness, hein, par exemple, dernièrement. Ça, ça, ça doit être sympathique, une petite version de 1h15 où il n'y a rien. Où c'est juste des, un couple qui essaye de se retrouver alors que les mecs qui, qui ont juste les yeux injectés de noir. Fin. Ça serait rigolo. Mais en tout cas, l'histoire de, de Evil Dead m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu. Et, et je trouve ça assez rigolo qu'il se soit fait une réputation sur le marché noir avant de réussir à pouvoir débarquer dans les salles et à enfin pouvoir accueillir le public qui l'attendait depuis autant de temps. C'est toujours rigolo, les histoires qui entourent les films interdits comme ça. Le quatrième film dont on va parler, pareil. Comme le premier, c'est une légende. Le genre de long métrage dont on connaît au moins un petit bout de l'histoire, tellement le film est rentré dans la conscience collectif et tellement tout le monde connaît ce moment de cinéma culte. Je parle bien sûr de Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, qui est tout de même connu en France pour avoir été pendant un long moment classé X. Donc oui, le film a été interdit au moins de 18 ans, avec une appellation égal au film pornographique. Parce qu'il était réellement considéré comme violent. C'est rigolo quand on voit qu'aujourd'hui, un film qui à une époque a été interdit au moins de 18 ans, puis rabattu sur un moins de 16 dans les années 90, est aujourd'hui seulement interdit au moins de 12 ans. Alors perso, je garderai quand même le moins de 16, hein, parce que le film, même si euh, aujourd'hui il peut sembler léger, ce qui n'est pas du tout mon avis, mais même si pour certains il peut sembler léger, le film garde quand même une ambiance qui est particulière, et je pense que si on n'est pas accroché, on va avoir du mal à adhérer au délire. Parce que même si Toby Hooper, au fur et à mesure des années, a souvent eu tendance à reconsidérer Massacre à la tronçonneuse premier du nom comme étant potentiellement une satire de l'Amérique et une potentielle comédie, à mes yeux, ça reste quand même un film avec une ambiance extrêmement pesante, avec un travail de l'imagerie et une crédibilité graphique qui, au travers de cette pellicule extrêmement granuleuse, amène une vérité et un réalisme qui est terrifiant, fait que pour moi ça ne m'étonne pas que euh, dans les années 70, lorsque le film est sorti, le film ait été classé X, parce qu'il y a une crédibilité qui se ressent. Et Dieu sait que le film a connu de, de nombreuses déboires, donc au final, quand il est sorti, interdit dans 12 pays, ce qui est quand même assez costaud mine de rien, et en plus ça n'est que dans les années 90 qu'il a eu le droit à une réelle réhabilitation, parce qu'entre temps il était constamment interdit. Et malgré des remontages, malgré des tentatives quasi désespérées de la part de Toby Hooper de donner une nouvelle image à son long métrage, le film n'a eu une reconnaissance que près de 20 ans après sa sortie. En tout cas chez nous par exemple. Ça montre à quel point des fois certains films y rament pour réussir à pouvoir sortir un petit peu partout. Et aujourd'hui, ça serait difficile d'imaginer ça, parce que bien évidemment, on pense à la liberté de création, on pense à cette idée que voilà, un auteur, s'il veut emmener son film le plus loin possible, il va pas se limiter parce que il faut absolument que le film respecte certains critères de bienséance. Je pense encore une fois à l'exemple de The Sadness. Je dis ça parce qu'en gros, j'ai la fiche devant moi, donc forcément, ça me revient en tête. Mais concrètement, The Sadness, imaginez si aujourd'hui, le réalisateur, il avait dû faire comme Toby Hooper à l'époque, c'est-à-dire remonter son film encore et encore jusqu'à atteindre une version qui passe dans les salles. Ça n'aurait pas été faisable vu la gueule du film. Donc clairement, c'est difficile aujourd'hui d'imaginer que ce genre de long métrage à une époque a pu être interdit dans certains cinémas, a pu être interdit dans certains pays, et a dû passer des étapes de remontage pour espérer pouvoir avoir une diffusion. Encore une fois, c'est des petites étapes qui me semblent un petit peu surréalistes aujourd'hui, mais qui pourtant font l'histoire du cinéma et de ces longs métrages que l'on jugeait comme inacceptable. Et le cinquième film alors là pour le coup, c'est vraiment pour la blague, parce que honnêtement, je cherchais un film où je me suis dit, sur le papier, il n'y a pas grand chose qui devrait faire en sorte que le film soit interdit. Je veux dire, il n'est pas violent, il n'est pas gore, il n'est pas irrévérencieux, il est, il est satirique, certes il est comique, mais c'est pas non plus ou outrageux, quoi. C'est pas l'extrême. Et pourtant, ben, la vie de Brian des Monty Python, <rire> ben, ça crée galère. Interdit dans sept pays euh, des galères euh, en Angleterre, à cause du sujet du long-métrage et de la forme de celui-ci. Et alors je vous imagine même pas dans les pays où malheureusement ce genre d'histoire euh, est un petit peu au centre de la société, je vous laisse imaginer la gueule qu'ont eu les gens lorsqu'ils ont vu la vie de Brian. Always look on the bright side of life. Clairement ces pays n'ont pas regardé du bon côté de la vie. Et du coup, le long-métrage s'est tapé de sacrées galères, mine de rien. En même temps, je pense que les Monty Python devaient s'en douter, avec le sujet qu'ils ont traité, la manière avec laquelle ils l'ont fait, mais je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ça aille aussi loin. Parce que c'est vrai que, on ne va pas se mentir, les Monty Python ont souvent aimé jouer sur des cordes sensibles. Ça m'aurait pas étonné d'ailleurs de découvrir que Sacré Graal, durant une période, avait été interdit à une certaine catégorie de personnes à cause de certaines scènes. Ou ça m'aurait pas étonné de voir que le sens de la vie ne soit pas forcément bien vu en fonction des pays à cause de certaines mœurs ou de certains sujets évoqués. Mais c'est vrai que la vie de Brian, pour le coup, je regarde tellement un souvenir léger, euh, poilant et, et, et tellement drôle dans ce qu'il cherche à raconter et dans le côté vraiment parodie de la Bible qu'à aucun moment je me suis dit, le film va avoir des interdictions ou des problèmes. Je me suis dit, les gens vont forcément se dire, ok c'est de la satire, il n'y a pas de souci. Et bien bah, ça prouve bien que non. Et, et que à une certaine époque, c'était compliqué de parler de religion au cinéma. Ou en tout cas de le parler de manière détournée. Et en même temps, est-ce que ce que je dis, ça n'est pas en parfaite adéquation avec la société d'aujourd'hui où on a parfois du mal à parler de certaines thématiques sans avoir peur d'offusquer certaines personnes mais la vraie question. En tout cas, l'histoire de, de la vie de Brian est quand même à mourir de rire. Et ouais, avec le recul, je sais pas si c'est forcément mérité, mais ça m'amuse beaucoup. Bon bah voilà. J'espère que cette petite série d'anecdotes autour de films interdits vous auront plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez d'autres exemples. Alors je sais, il y en a plein qui vont me citer. Euh, a Serbian film ou des films comme ça. Euh, plus original. A Serbian film, on sait que ça a eu plein d'interdictions et encore finalement pas tant que ça parce que le film voulait tellement être irrévérencieux que c'était obligatoire. Mais trouvez-moi des petites perles, genre August Underground ou des trucs comme ça, genre... Euh, c'est comment déjà Nécrophobia Je crois que c'est ça. Enfin, trouvez-moi des petites perles comme ça. Et d'ici là, bah, je vais vous dire ce que je vous dis à chaque fois, regardez les films parce que c'est bien de regarder les films et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus Vous n'imaginez pas à quel point ce fauteuil est confortable pour faire des vidéos comme ça. C'est un bonheur.